Monsieur le Président, chers collègues, vous nous proposez dans le, vous nous proposez dans le rapport 18CP 1735 de faire usage du pouvoir de modulation régionale sur la TICPE pour maintenir la majoration du tarif au maximum. Comme vous nous l'expliquez, cette possibilité de majoration existe afin d'obtenir des recettes supplémentaires pour financer des infrastructures du transport. Cela ne nous a pas échappé qu'une certaine grogne s'élève depuis quelques semaines maintenant, par suite des décisions gouvernementales qui ont un impact plus que certain sur le pouvoir d'achat des Français, en taxant encore, encore et toujours plus les carburants. Pour de nombreux Français, il s'agit là d'une réelle injustice. Le gouvernement et le président de la République justifient ces augmentations, d'abord sous couvert d'écologie, puis en raison d'une déstabilisation au Moyen-Orient. Nous ne nous remettons pas en cause le fait que la région utilise cette faculté de modulation de la TICPE pour avoir des recettes supplémentaires Surtout qu'il faut souligner, celles-ci sont récoltées pour la mise en œuvre de projets nécessaires et pertinents dans le domaine du transport. La région n'a pas non plus vocation à pallier les conséquences négatives et les choix politiques du gouvernement. Nous souhaitons tout de même montrer notre désaccord quant à l'utilisation de l'excuse de l'écologie pour augmenter de la sorte les taxes qui pèsent sur les consommateurs. L'écologie est un sujet beaucoup plus trop sérieux pour s'en servir de la sorte comme d'une excuse pour renflouer les caisses de l'État. Et si les comportements doivent évoluer, encore faut-il que l'offre adéquate et la substitution soient accessibles au public. Nous nous abstiendrons sur ce dossier. Je vous remercie.